Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 40 ans, je suis aide-soignante depuis 20 ans aussi, je suis de Rouen et j'ai rejoint la chambre mortuaire il y a deux ans. Alors j'ai plusieurs missions. Alors d'abord sur la chambre mortuaire, c'est l'accueil des familles, la prise en charge des défunts, tout ce qui est soins, habillage, maquillage, la coiffure. Et puis tout ce qui est euh, la partie euh, préparation des inhumations, donc euh, les mises en bière. Et sur l'Institut Médico-Légal, euh, l'aide avec les médecins légistes aux examens de corps et les autopsies. C'est un métier assez difficile, surtout sur la partie euh, psychologique. Euh, mais euh, je pense qu'il faut avoir un échappatoire à côté. Et moi, c'est le sport et la zumba. Sur le temps du midi, il m'arrive de prendre ma sono, mon sac de sport et d'aller juste à côté, au stade, pour m'entraîner. Voilà, et ça fait un bien fou. J'aime le côté où prendre soin du défunt, euh, le fait de le rendre agréable aux yeux des familles et puis euh, les rendre le plus beau possible pour leur dernier voyage. J'adore mon métier j'en changerai pour rien au monde.